Pompe par son fondateur, Mark Zuckerberg, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, se rêve en maître d'orchestre d'un monde parallèle, loin des scandales quotidiens liés aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes toujours perçus comme un réseau social, mais dans notre ADN, nous sommes une entreprise qui construit des technologies pour connecter les gens. Le métaverse est la prochaine étape, exactement comme le furent les réseaux sociaux à leur début. « Notre marque est si profondément liée à un produit qu'elle ne peut pas représenter tout ce que nous faisons aujourd'hui, et encore moins à l'avenir. »« Meta » en référence au métaverse. Le terme est utilisé pour décrire une version future d'Internet, où des espaces virtuels et partagés sont accessibles en 3D. C'est le nouveau projet gigantesque de Zuckerberg, censé toucher un milliard de personnes. Cette annonce intervient en pleine affaire des Facebook Files. Des révélations de documents massives sur la façon dont la société américaine a ignoré des rapports internes et des avertissements sur les dommages créés par Facebook, sur ses utilisateurs, mais aussi sur les processus démocratiques de certains États. Un changement de nom ne solutionnerait pas immédiatement les soucis d'image du réseau social, selon cette experte. « Un changement de nom n'arrive pas soudainement, c'est sûr que cette décision a été mûrie, mais c'est vrai que le moment ne semble pas bien choisi. On peut se demander s'il n'aurait pas mieux valu faire cela à un autre moment de l'évolution de l'entreprise. » Mark Zuckerberg a annoncé un investissement massif destiné à bâtir le métaverse. Le projet doit créer des millions d'emplois au cours de la prochaine décennie, dont 10 000 en Europe.